Un matin se réveiller, trouver joli le ciel, sortir un peu, quelques amis rappeler, redécouvrir le soleil. Sourire un peu trouver le sommeil Vivre seul cette vie Pour deux Pas à pas on se relève On se débat On y croit Le jour se lève Parfois Aller se faire un cinéma. Et reprendre le boulot Vivre sa vie De moins en moins pleurer Regarder quelques photos Avoir à nouveau jusqu'à dire au destin merci pas à pas on se relève on se débat On y croit, le jour où on se lève, on se lèvera. Jusqu'un pas après l'autre, parce qu'on est fait comme ça. On l'ignore, mais on l'ignore. Un pas après l'autre Rien ne peut arrêter Cette fuite en avant